Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir eh bien, dans quelle région, dans quel secteur, il faut lancer sa location saisonnière ou courte durée. Alors, pourquoi je dis ça Tout simplement parce que, eh bien, une personne m'a posé la question, m'a parlé de location saisonnière. Et je trouve que dans la question, on a déjà la réponse, puisque bah, si on dit location saisonnière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est lié aux saisons donc, de la ville. Donc, qui dit saison, dit qu'il y a des périodes hautes, des périodes basses. Et donc du coup, on a déjà plus ou moins la réponse à cette question. Et moi, tu le sais, je te parle beaucoup de location courte durée. Tout simplement parce que la location courte durée, on s'inscrit dans le temps, on regarde pas vraiment les saisons. Et si vraiment il y en avait, elles sont pas suffisamment importantes pour qu'elles puissent être prises en considération dans tout simplement notre calcul, dans notre business plan par rapport à notre modèle économique qu'on va faire notamment sur nos investissements locatifs, mais aussi si t'on fait de la sous-location professionnelle comme je le fais sur cette, et comme j'en parle régulièrement, cette chaîne YouTube. Avant de commencer, tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, eh bien, on va donc parler, on va donc répondre à cette question. Et justement, je trouve que le cadre s'y prête plutôt bien, puisque je me situe en haut de sa voix. D'ailleurs je vais essayer de te faire une petite vue. Alors je sais pas si ça va bien calibrer. Voilà. Donc là, je me situe eh bien, tout simplement en Haute-Savoie et en Haute-Savoie, justement, eh bien, on a, euh, bah, comme tu le sais, et là, je suis dans une station euh, qui est assez connue euh, ici et justement, on a eh bien ce phénomène, c'est-à-dire que pendant l'hiver, on a une très forte saisonnalité puisque l'hiver, c'est une station qui est hyper euh, prisée et là, bah, cet été, ça l'est aussi puisqu'on sait que maintenant, la montagne, euh, bah, généralement, c'est prisé l'hiver, mais c'est aussi prisé l'été puisque l'été, il y a toutes sortes d'activités. On peut faire de la randonnée, il y a plein de choses à faire. Le le cadre il est juste exceptionnel et du coup on a de la saisonnalité pour le coup c'est à dire qu'on a l'hiver et donc on a l'été juillet août et après après il se passe plus rien après c'est super calme et donc c'est bien là le problème et donc là on parle de plutôt de location saisonnière moi tu le sais quand je parle généralement de tout ça je te parle de location courte durée pourquoi parce que je m'inscris vraiment dans la dans la sur toute l'année je me rappellerai tout le temps la première fois que j'ai lancé mes sous locations professionnelles sur ma ville sur le Mans dans la Sarthe, tout le monde m'a dit Ah, bah ouais, ouais, ça a marché avec les 24 heures du Mans. Donc, si tu ne sais pas, au Mans, il y a les 24 heures automobiles, donc c'est plusieurs fois durant l'année. Et moi, je l'ai regardé en disant Ouais, enfin, si tu veux, je ne peux pas construire un modèle économique juste sur quelques courses dans l'année, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Euh, on construit son business, son modèle économique sur la longueur, sur toute l'année. Et donc, si on doit répondre à cette question, Sébastien, dans quel euh, secteur, dans quelle ville je dois lancer ma location alors si tu, dis, si tu me dis saisonnière, je vais te répondre que bah, tu as déjà la réponse à la question, j'ai même pas besoin de t'en parler. Euh, si c'est saisonnier, il bah, faut vraiment que la haute saison, euh, tu cartonnes plein gaz pour couvrir, euh, tu vois ce que je veux dire, les autres mois de l'année. Pour que sur l'ensemble de l'année, eh on ait quelque chose de globalement euh, intéressant et qui, qui nous permet de faire du cash flow hein, donc pour gagner de l'argent tout simplement. Donc on va plutôt parler de location courte durée. Et donc, dans quel secteur Mais si tu veux, il n'y a pas vraiment de secteur particulier. Il n'y a pas de lieu particulier pour, pour, pour, pour faire ce type d'activité, pour faire de la location Airbnb, de la location compte durée. Pourquoi Tout simplement parce que ce qu'il faut que tu fasses, si tu es investisseur IMO, par exemple, eh bien c'est que tout simplement, tu regardes par rapport... À ton prix d'acquisition de ton bien et eh bien tout simplement ce que tu vas pouvoir générer en location courte durée et tout ça et ça sur toute l'année alors oui il y aura des mois plus forts que d'autres mais c'est à toi de mettre ça justement dans un tableur excel et tout simplement et eh bien mettre chaque mois combien tu devrais à peu près faire en chiffre d'affaires et du coup ça va te ressortir un chiffre d'affaires annuel bien évidemment tu vas déduire ton crédit bancaire les différentes charges copro les charges d'assurance les, les, comment dirais-je, les, tous les frais que tu as à supporter au quotidien pour déterminer ton cash flow. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. On va pousser un petit peu plus loin le raisonnement. Euh, D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo que je suis en train de te préparer aussi sur tous ceux qui font l'investissement locatif et qui ne, finalement, leur modèle économique, c'est uniquement la courte durée. Ça, c'est super dangereux et je te le recommande vraiment pas. Pour moi, ton modèle économique de base, ça doit être tout simplement eh bien la location classique meublée traditionnelle. Et la courte durée, ça doit être la cerise sur le gâteau. Pour moi, tu dois absolument déjà générer du cash flow, même s'il est tout petit, au moins si tu fais la location meublée classique. Si c'est le cas, le projet est donc viable et donc on peut partir eh bien, et bien tu peux lancer ton investissement locatif. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu qu'on voit bien. Voilà. Donc, du coup, si tu fais, si tu es investisseur IMO, il n'y a pas de lieu meilleur qu'un autre, euh, puisqu'il y aura peut-être des villes où le coût au mètre carré euh, et le prix d'acquisition sera très cher, mais par contre, les loyers vont généralement. Alors vont normalement suivre, vont être proportionnels. Mais attention, parce que ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que le prix de l'immobilier explose de plus en plus suite à la crise du Covid qu'on a connue. Le prix de l'immobilier a flambé, très clairement, le prix a flambé. Et donc, on se retrouve avec des prix d'acquisition qui sont juste extraordinaires. Et donc, pour moi, il y a un gros warning parce que le prix, par contre, des loyers n'a pas forcément augmenté. Ou très peu. Par contre, le coût d'acquisition est vraiment, à mon sens, très très cher. Donc, faire super attention, surtout en ce moment, de pas vous retrouver à acheter de l'immobilier trop cher et vous retrouver peut-être dans quelques années à ce que bah, les loyers restent toujours à peu près identiques, que vous puissiez plus faire de location courte durée ou qu'il y ait une forte concurrence et que du coup, vous retrouviez à revenir sur la location meublée classique et que là, pour le coup, le projet soit plus rentable. Donc ça, il y a vraiment un gros warning. Donc, si tu fais de l'investissement locatif et que tu te poses la question « dans quelle vie je dois aller ?», bah, va dans les villes déjà où, à mon sens, il n'y a pas trop de concurrence encore en location courte durée. Bien que ça a tendance à se densifier, il y en a vraiment de plus en plus, parce qu'encore une fois, les investisseurs IMO, ils font tous la location courte durée ou de la colocation, ça a explosé. Donc... Vérifie bien la rentabilité, hein, c'est super important, c'est déterminant, j'ai envie de te dire, pour ton projet sur 10, 15, 20 ans, sans aucun problème. Mais si on doit répondre à cette question pour ceux qui font l'investissement locatif, il n'y a pas de lieu prédéterminé. J'ai envie de te dire, peut-être ne privilégie pas les, les, le littoral, toutes ces villes qui sont proches peut-être de la mer, parce que oui, il y a un risque qui est vraiment une grosse saison et qu'après, ça plonge vraiment complètement. Mais ça reste encore une fois à déterminer, à vérifier comment, bah, tout simplement, il existe des outils type RDNA, où tu vas renseigner la ville et ça va te permettre eh bien, de vérifier tout simplement ce qu'on est capable de faire. Alors, faut savoir l'utiliser, cet outil-là, parce que beaucoup de personnes s'en tiennent juste aux, aux quelques chiffres qu'il y a sur la première page. Mais non, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail. Il faut regarder ce qui se passe sur les mois à venir euh, est ce qu'il y a des... Comment ça se passe à l'instant T où tu regardes, euh, comment ça s'est passé l'année passée, regarder tes concurrents, euh, les surveiller sur plusieurs semaines. Enfin, il y a quand même une vraie étude à faire. C'est pas juste tu cliques, tu regardes, ah ouais, ok, je vais faire tant. Non, ça marche pas comme ça. Parce que si, si tu te fies à ça, bah, tu vas voir que les chiffres vont être erronés. Donc, du coup, si tu es un investisseur IMO, privilégie plutôt, à mon sens, les villes taille moyenne, qui sont pas contraintes non plus par la règle, tu sais, de changement de destination, changement d'usage qu'on peut avoir dans les grandes villes, hein, puisque les grandes villes, et eh bien, généralement, euh, il faut faire ce changement de destination, changement d'usage, et généralement, il y a aussi ce qu'on appelle la règle de la compensation. Je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais ça complexifie complètement la location courte durée. J'ai même envie de te dire, euh, laisse tomber, quoi. laisse tomber, va plutôt sur des villes taille moyenne, inférieure à 200 000 habitants. Tu vas voir qu'il y a du business. Tu vas voir que généralement, il y a il y a saisonnalité, mais pas trop. Euh, on a bien de le savoir d'ailleurs, ça. Euh, et du coup, ça va te permettre de, de dresser, on va dire, un, un prévisionnel euh, sur ton activité qui soit globalement stable toute l'année et les années à venir. Donc, pour les investisseurs IMO, très clairement, euh, moi, je te le dis, il euh, n'y a pas de lieu particulier. Il y a des villes, effectivement, euh, où le prix d'acquisition d'immobilier est très peu cher. Mais il faut bien vérifier aussi ce qu'on est capable de faire par rapport à ça euh, en termes locatifs hein, euh, puisque généralement les villes euh, tendues, euh, bah, le prix de l'IMO est très cher. Euh, ça va se battre aussi sur euh, les loyers, sur les locataires, etc. Il y a une grosse tension locative. Mais c'est pas pour autant que le projet est super rentable euh, en termes d'investissement IMO. Voilà. Donc, on va juste refermer la page par rapport à ça. Maintenant, si tu fais de la sous-location comme moi, je le fais. Alors, je suis aussi investisseur immo. Euh, moi, j'investis sur ma ville tout simplement parce que bah, c'est là où je réside. Je connais très bien ma ville. Je sais ce que je fais en chiffres, euh, en location courte durée, puisque j'ai plus de 40 appartements. Donc, je sais exactement euh, ce qui se passe sur ma ville euh, en termes locatifs. Je sais aussi ce que je peux faire en location meublée classique. Donc, quand j'achète, c'est assez simple de me projeter et de me dire « Ok, j'y vais ou j'y vais pas ». Et je, je, je pars du principe que normalement, l'immobilier devrait avoir une tendance encore de croissance. Mais là, il a énormément progressé. Euh, les prix, ont, en l'espace d'un an après Covid, ont grimpé de 15-20%, ce qui est juste énormissime. Et donc, la question que je me pose, même, c'est est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas non plus euh, arrêter sur ma ville et partir peut-être sur d'autres villes qui ont moins de... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de villes en France où on peut investir. Et peut-être qu'il y a des villes qui sont euh, encore pas trop trop chères. Donc, avec un on peut récupérer des studios, des t 3 pour à des prix globalement parce qu'après c'est aussi ta capacité hein, financière à pouvoir acheter ce type de produit hein. faut, faut pas oublier ça non plus euh, parce qu'à un moment donné si c'est pour acheter un studio 100 000 euros, enfin à un moment donné je, je, moi personnellement je peux pas c'est juste pas possible quoi. Euh, mais malheureusement dans les grosses villes c'est comme ça que ça se passe donc si tu fais de la sous-location aussi comme je fais également et eh bien là ça va être lié au loyer et justement ce qui est ça qui est bien avec la sous-location c'est que les loyers sont globalement euh, n'ont pas connu cette progression, euh, cette forte progression. Et donc, si on doit répondre à cette question, dans quelle ville je peux me lancer pour faire de la sous-location bah J'ai envie de te dire, il y a toutes les villes de France. C'est toutes les villes de France, tu peux faire de la sous-location. Je ne vais pas t'encourager à aller sur les grandes villes, parce que c'est pareil. Combien de personnes me disent, ouais, je vais sur Paris, je vais sur Lyon, je vais... Mais les gars, euh, c'est juste pas possible. quoi. Ce sont des villes où il y a des contraintes tellement fortes sur la courte durée que laissez tomber, vous, vous allez vous casser le nez, allez plutôt sur des villes avoisinantes, pas très loin, euh, qui sont peut-être à 30 minutes, 45 minutes, des villes de taille moyenne et où il y a du business. Mais comment vérifier ça Encore une fois, utilise des outils type RDNA, regarde les concurrents, va sur Airbnb, regarde ce qu'ils font, euh, un exemple, et c'est ce que je dis souvent dans mes webinaires ce que vous pouvez faire qui est assez simple c'est par exemple vous allez euh, sur la ville en question vous allez prendre les 10 meilleures annonces Airbnb donc vous allez prendre du Superhost vous allez prendre des annonces euh, récentes vous allez prendre des annonces un peu plus anciennes qui ont pas mal d'annotations de, des appartements sur lesquels vous vous projetez, c'est à dire sur lesquels vous feriez à peu près la même qualité, euh, la même prestation c'est ça que je veux dire du coup vous en prenez 10 par exemple, vous ouvrez les 10 onglets D'accord Et vous le laissez ouvert. Et ce que vous faites, c'est que chaque jour, vous rafraîchissez la page et vous regardez le calendrier. Vous regardez ce qui se passe. Les prix. Est-ce que les prix ont changé euh, L'occupation. Les... Est-ce qu'il y a des réservations qui tombent C'est facile à voir. Si on le fait tous les jours, c'est très facile à voir. Les commentaires. Est-ce qu'il y a eu des commentaires sur le mois en cours, sur le mois précédent Et si oui, combien Ça va permettre de déterminer tout simplement eh bien, le, le nombre de personnes qui sont passées dans le logement. Regardez aussi par rapport au ménage, parce que si le ménage est relativement cher, ça veut dire qu'on va aller plus sur des réservations plutôt moyenne durée, plutôt que de la courte durée. Donc... Pour, si vous voulez, pour bien comprendre euh, dans quelle stratégie est le loueur sur Airbnb pour bien comprendre euh, ce qu'il a mis en place pour que du coup, votre raisonnement et votre calcul soient juste euh, adaptés à, à, à l'appartement que vous avez euh, vous êtes en train d'auditer, si on peut dire ça comme ça. Vous faites ça et ça vous permet tout simplement bien de dresser rapidement un prévisionnel sur la ville en question. Et donc, vous allez savoir exactement ce qui se passe par rapport à la location en courte ou moyenne durée. Et donc, quand vous faites de la, la, la sous-location, bah c'est facile de savoir. Si vous faites ça pendant plusieurs semaines, au bout d'un mois, normalement, vous avez suffisamment de statistiques. En plus de ça, si vous appuyez RDNA, vous avez franchement suffisamment de statistiques pour savoir ce que vous allez faire par rapport... Au produit que vous avez identifié, un studio, un T2, un T3, et savoir exactement le cash flow que vous allez pouvoir faire, puisque les charges restent globalement les mêmes. Globalement, hein, franchement, peu importe le type d'appartement, si une grande copro, petite copro, si c'est un chauffage euh, centralisé, si c'est un chauffage électrique, c'est chauffage au gaz. Oui, c'est des paramètres qui vont légèrement changer, donc euh, tes charges, mais globalement, on, peut, on sait à peu près ce qu'on a comme charge. Et donc, on sait rapidement ce qu'on a en cash flow. Et d'ailleurs, dans mes webinaires, eh bien, euh, je précise justement, je, je fais des études de cas où je fais voir comment je fais exactement. Et d'ailleurs, euh, avant, de, avant, de, avant de poursuivre, eh bien, si tu es intéressé pour rejoindre mon prochain webinaire, eh bien, je t'invite gratuitement à me rejoindre. Tu vas découvrir un petit lien dans la partie description et ça te permettra de, de participer à mon prochain webinaire sur justement comment te lancer eh bien, dans un business de sous-location professionnelle immobilière de manière légale. Et d'ailleurs, je crois que c'est le bon moment aussi pour liker cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, puis n'hésite pas aussi à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, tu verras, tu as un petit bouton s'abonner. N'hésite pas à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, qui ont rejoint cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie, d'investissement locatif. Et tu le sais, j'ai une expertise sur tout ce qui est location courte et moyenne durée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette vidéo et dans quelle ville, du coup, si on doit répondre de manière générale, il n'y a, euh, a pas de ville meilleure que, que d'autres. J'ai envie de te dire, évite les villes justement où il y a la saisonnalité, la fameuse saisonnalité. Euh, par exemple, bah, là où je suis, ici, là, clairement, il y a des saisonnalités. L'hiver, l'été, donc ça va représenter peut-être 4 mois dans l'année, 5 mois, peut-être 6. Donc après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe les autres 50% euh, du temps est-ce qu'il y a quand même du passage Est-ce qu'il y a des entreprises J'ai regardé ici, tu vois, mais c'est difficile de se projeter. Encore une fois, il faut analyser les chiffres. Je connais quelqu'un que j'accompagne en un de mes programmes qui s'est mis dans une ville qui n'est pas très loin d'ici et qui a des bons résultats. Mais elle est sur une ville où c'est un peu plus passager, donc... Il faut faire vraiment euh, faut faire des tests aussi et c'est pour ça que même si toi tu fais par exemple de l'investissement locatif, si vraiment tu as un gros doute, tu vraiment pas sûr, bah moi ce que je t'encourage de faire, c'est déjà de commencer par la sous-location, de faire à la main, vérifier la ville, vérifier le marché. Si tu vois que c'est rentable, que ça fonctionne, tu pars sur l'investissement locatif. Combien de personnes font ça Moi le premier, hein, c'est ce qui me permet de vérifier ce qui se passe dans la ville, en, on va dire en, en grandeur réelle. Quoi. Euh, on n'est plus derrière notre écran à regarder les statistiques et dresser des plans sur la comète. Euh, remplir des fichiers Excel, on est sur le terrain, on vérifie exactement ce qui se passe et c'est comme ça qu'on sait si notre investissement locatif sera rentable ou pas, tout simplement. On a terminé. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas encore une fois à la liker, à la partager, à la commenter, euh, à me dire toi où est-ce que tu exploites, dans quelle ville tu es aujourd'hui en location courte durée, comment ça se passe pour toi justement dans cette ville-là. Est-ce que ou est-ce tu as des techniques ou des méthodes particulières euh, qui te permettent eh bien, à toi aussi de, de, de, de savoir précisément dans quel secteur on peut se lancer pour faire de la location courte durée on a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao